Personnellement j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses et euh, en plus de ça c'est vrai que non seulement ils nous ont appris des choses et en plus de ça ils nous ont expliqué en détail pourquoi est-ce que l'alternance était intéressante. J'ai trouvé ça très bien qu'on ait des gens qui sont déjà passés par ici, qu'on avait plusieurs secteurs qui étaient représentés, différents métiers et d'ailleurs sur les questions qu'ils ont posées euh, tous les intervenants n'étaient pas forcément d'accord donc on a pu avoir plusieurs points de vue. Euh, aussi le fait qu'on puisse avoir des informations complémentaires. Et que, il euh, y ait ce côté interactif aussi, c'était quand même euh, facile à suivre et intéressant. Tacotaf, ça a permis de présenter l'alternance aux étudiants qui étaient présents dans la salle et en virtuel. Et donc, on s'est posé plein de questions sur les avantages, et les inconvénients de l'alternance. Et je pense que ça a permis de briser pas mal de stéréotypes sur cette voie-là. Et donc, j'espère que ça a incité les étudiants à se diriger vers cette voie d'excellence. Merci pour cette rencontre, c'était super. On a eu un bel échange, des personnes sympas. Donc, merci beaucoup. Agrément surprise et fière d'avoir participé aussi à cette intervention en espérant que ça puisse aider ses étudiants et, euh, et voilà, et pourquoi pas une prochaine fois. Du Takutaf, c'était génial. Euh, on a pu avoir plein d'informations qu'on ne retrouve pas partout sur l'entrepreneuriat et pour entreprendre nos propres projets dont on a envie de le faire. Quoi.